Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super contente parce que je viens à l'instant de recevoir la... ma commande craftelier. Donc, je vais commencer à ouvrir ça tout de suite et euh, dedans j'avais du matériel de rangement, j'avais fait un peu le tri dans mes tampons euh, et mes dies. L'idée étant d'avoir de... éventuellement un peu moins de matériel, oui je sais on commande pour avoir moins de matériel, c'est pas logique, mais euh, d'avoir un petit peu moins de, de choses. Euh, mais en les voyant mieux pour pouvoir euh, les utiliser plus alors j'aurais dû sortir ça de la boîte ce sera plus simple parce que c'est quand même pas évident évident de tout sortir avec la caméra juste au dessus alors le il y a quelques petites choses de craft donc de, de, de bricolage Il euh, c'est un outil à presser sur les tampons euh, ça je ne pensais pas en prendre un parce que généralement j'appuie avec mon point tout simplement et je frotte. mais je me suis dit bon allez il est à 2 euros je vais quand même essayer parce que euh, des fois j'ai du mal je bascule et ma pression est pas régulière et notamment sur euh, euh, quand j'essaye de faire sur les pages d'art journal c'est parfois assez galère euh, ça c'est une petite euh, perforatrice qui fait les angles en coin pour euh, les tags avec trois tailles voilà on le voit à l'arrière dans trois tailles, petit, euh, grand et large. Et je vois que je me sers beaucoup d'une autre perforatrice qui est un peu de ce type-là, mais qui fait des coins ronds euh, pour adoucir et faire euh, ses formes assez euh, bah, comme ça, en fait, tout simplement. Euh, et euh, je me suis dit, bah, tiens, pour les tags, euh, j'ai une perforatrice qui fait des tags, mais elle est trop grosse, elle est lourde, elle est difficile à manipuler. Et souvent, je ferai bien juste un petit coin, et quand j'essaye de le faire moi-même, quasiment à chaque fois, je ne réussis pas à faire un, un angle à 45 degrés comme il faudrait le faire, donc je me suis dit « bon allez ». Vu que je vois que je me sers beaucoup de celle là je vais prendre l'équivalent en tag, parce que je pense qu'il y a moyen de beaucoup m'en servir également. Donc, comme matériel pour vraiment bricoler et qui n'est pas de rangement... Euh, ça c'est comme du masking tape, euh, mais vraiment dans le premier sens, c'est-à-dire du scotch de masquage euh, pour les pochoirs. J'en fais de plus en plus, et euh, c'est très frustrant quand ça a débordé à un endroit où on ne voulait pas ou qu'on a fait encore glisser le truc. Donc je voulais vraiment un, un, un scotch de masquage euh, assez euh, efficace pour faire également parfois des dies et des. Euh, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Euh, un peu tout ça mais euh, voilà j'ai pas envie d'acheter du masking tape décoré beaucoup ch plus cher pour euh, au final euh, pas m'en servir en déco ça c'est un die euh, flacon ça faisait très longtemps que je voulais... Euh, J'ai un ta tampon, mais beaucoup plus grand. Et je voulais justement ce, ces petites découpes en, en, en flacon parce qu'on peut mettre plein de choses dedans. On peut mettre une petite luciole, on peut dessiner, on peut mettre des, des ampoules, on peut mettre euh, bon, des médocs pour les personnes qui sont malades et lors du bon rétablissement. Euh, on peut mettre des petits cœurs. Voilà, j'adore le, les, les petits pots comme ça, les petits jars. Euh, je me suis repris un tampon Gorgeous. J'adore Santoro avec... Euh, euh, ces petites filles, j'évite d'en prendre trop parce qu'après, bah, il faut s'en servir. Quoi. Mais celui-là, exceptionnellement, il y avait deux personnages, euh, donc deux petites filles qui se tiennent la main et je trouve que ça représente bien euh, l'amitié. C'est un tampon extrêmement doux et euh, je me suis dit, bon, allez, impec, on y va. Euh, encore des dies donc euh, des plantes. Ça, je manquais un petit peu à ce niveau-là pour faire des trucs un peu touffus euh, autour d'un personnage central en avant. Euh, avec des plantes dans le fond, pour faire du dé des découpes. Euh, encore un dice, donc là c'est fenêtre, euh, avec un petit volet, un petit machin comme ça. J'en ai fabriqué, pas en dice, hein, mais en découpe, sur mon art journal euh, plusieurs ces derniers temps, et j'ai adoré, je me suis dit, bah tiens, avec un dice ce serait peut-être un peu mieux. Euh, je vais essayer ça. Euh, j'en ai repris un, je vous avais dit que j'en avais pris un comme, Hop là comme ça, et que j'étais pas satisfaite. Alors c'est pas logique d'en reprendre un. Et en fait si c'est parce que je suis actuellement sur une autre machine de découpe qui est très petite. Euh, que je vais vous montrer. Euh, Celle-là je l'ai eu à 27 euros. Et euh, les, le matériel qu'il faut avec, c'est euh, avec hein, le pack. C'est ce classeur à, pour les dies Et ça c'est pour compléter euh, l'embossage. Et en fait, ça, on voit qu'il vieillit très rapidement, il s'abîme très très vite. Euh, je ne sais pas comme, combien de temps il va tenir et comment. Et euh, je me suis dit, je vais prendre un hein, comme ça et je vais essayer de mettre les dies avec, donc en fonction de l'épaisseur avec ou sans euh, couche supplémentaire. Donc ça, il faudra que je teste et je vous ferai le retour après parce que je ne sais pas encore comment ça va se, comment ça va fonctionner, si ça va fonctionner, etc. À voir. Et Dernier, dernier matériel, ce sont des feuilles de masquage, euh, donc c'est un peu comme le principe du masking tape. Euh, mais euh, c'est pareil, c'est pour me servir, je vais mettre sur un tampon que j'ai fait, voilà. Ici, avec ce tampon, euh, là, euh, donc ça c'est un tampon de chez Action, j'aime bien les paresseux. Je l'ai tamponné sur une feuille un peu, un peu cartonnée, là, et euh, je suis venue découper à la main tout autour. Euh, si le papier il est tout crâne, c'est parce qu'en fait au autour, j'ai fait avec euh, les, les mousses, je suis venue frotter le papier euh, sur lequel j'avais posé mon, mon masque, je suis venue frotter comme ça, pour que tout autour ce soit euh, ombré, ce soit euh, colorisé. Euh, et ça permet de venir faire ça. Mais le papier, il, voilà, il s'abîme tout de suite, euh, il se dédouble, il fonctionne pas bien. Là, j'ai mis euh, de la colle repositionnable. Et le problème, c'est que des fois, euh, elle est théoriquement repositionnable. <rire> mais des fois, elle arrache un petit peu quand même le papier. Alors je me suis dit, s'il existe du papier qui permet de faire ça directement, sans problème... On va prendre ça puisque ça fait partie des techniques euh, que j'ai, que je recommence à faire. J'en avais déjà fait il y a pas quelques années, mais ça m'avait tellement saoulé de découper les formes à la main euh, que j'avais arrêté justement, mais précisément parce que je trouve ça, j'aime je, je pas du tout découper au ciseau. Euh, j'aime pas tout ce qui est découpe manuelle, j'ai énormément de mal et j'aime pas ça. Euh, donc tout ce qui peut me simplifier euh, les découpes, ce sera euh, tout bonheur pour moi. Autant coloriser, euh, j'adore ça, euh, je prends quasiment plus de matériel de colorisation parce que euh, euh, mes aquarelles, mes feutres aquarelles et mes euh, euh, crayons de couleurs aquarellables, il <rire> y a une thématique, euh, me plaisent parfaitement, autant euh, la découpe arc. Alors, ensuite on a ces boîtes-là. Alors... C'est grosso modo euh, le même type c'est une grande je vais ouvrir celle là c'est une grande boîte ici Hop. Chouk. là c'est un lot je, je pensais mettre mes encres euh, petit format dedans il faudrait que je le voie parce que j'ai peur qu'elle soit trop profonde j'ai pensé à vérifier la taille euh, en hauteur en largeur et en largeur et longueur, mais j'ai pas vérifié la hauteur et je pense qu'elles sont un peu trop hautes pour mes encres euh, celle-ci, celle du fond c'est à la grande en tout cas euh, ça c'est des petites boîtes, donc ça j'en ai déjà plein je vous en ai montré, j'ai différentes couleurs je mets mes stickers etc dedans euh, ça c'est pareil mais avec donc c'est le même format mais c'est avec des petits compartiments à l'intérieur Voilà. ces boîtes sont absolument géniales je les adore en termes de rangement euh, parce qu'elles euh, sont solides euh, on voit tout de suite du dessus ce qu'il y a dedans et euh, elles sont alors il faut que j'ouvre l'autre pour vous montrer mais si vous regardez déjà un petit peu hop, le bord du couvercle vous allez voir qu'il est légèrement enfoncé euh, ici là on... ça raccroche voilà. je n'ai pas assez griffé le plastique pour ouvrir on va y arriver ah ben, on va remettre un coup. Hein. Couper, j'aime pas. <rire> euh... bon voilà. Oh et en fait, les, boî les boîtes s'empilent et elles sont extrêmement stables entre elles. Voilà. Si vous regardez juste ici, vous allez... Oups, là. <rire> j'enlève le, le truc, vous allez voir que ça, ça s'enfonce légèrement donc en fait ça se sépare très facilement mais quand elles sont posées hop, quand elles sont posées l'une sur l'autre elles vont pas du tout bouger et, et c'est extrêmement pratique sur euh, sur le bureau d'avoir ça en plus les boîtes ferment très bien mais en même temps elles, euh, elles se manipulent bien à l'ouverture et ça c'est euh, hyper agréable pour moi je vais vous montrer celle que j'ai déjà en utilisation juste à côté hop. Alors j'en ai d'autres mais euh, là par exemple dans une cagette que j'avais eu sur euh, Orange Tout il me semble euh, J'ai ça Alors je vous enlève un petit peu le, le souk J'en ai encore deux là au fond euh, Sous les papiers ici Il y a, il y a deux euh, boîtes comme ça encore Mais là je vais vous montrer l'empilement de trois Donc avec deux turquoises Je vous rappelle hein, ma caméra fait euh, le, que le turquoise c'est est même presque un verre d'eau Il paraît bleu mais en fait c'est pas cette couleur là Hop. Donc vous voyez, elles, elles, elles tiennent même un petit peu, bon ça ne tient pas forcément retourné, ce n'est pas fait pour, mais euh, elles tiennent bien ensemble, et pourtant ça s'ouvre très facilement, ça se sépare très facilement, etc. Et on peut faire des piles de la taille qu'on veut. Alors c'est hyper pratique pour moi ces boîtes là, euh, surtout que je suis obligée de tout enfermer à cause des chats. Euh, là récemment par exemple, leur dernier truc c'est qu'ils ont euh, découvert qu'il euh, y a un des... Un des poufs, hein, en fait, il y a un couvercle et il y a des rangements dedans. Donc leur dernière trouvaille, c'est d'ouvrir, euh, de soulever le haut du pouf pour pouvoir euh, l'ouvrir et se mettre dedans euh, à la place des affaires 4. Donc, hein. donc on, on, je ne me laisse rien traîner du tout, parce qu'on a des chats euh, très intelligents et qui nous foutent un très beau merdier. Donc euh, une grande boîte en blanc, une deuxième grande boîte en blanc, une petite et une petite à compartiment. Et j'avais pris celle-ci, donc je vais voir. Euh, j'avais pensé mettre mes seaux dedans, mais je pense qu'elle est euh, pas forcément si pratique que ça. Je pense qu'elle est trop grande. Euh, je mettrais peut-être plutôt autre chose, parce que euh, je suis pas sûre que ce soit si bien que ça. Actuellement, c'est rangé là-dedans. Euh, ici, j'ai dû euh, couper à la... Oh là là On est allé à la pince coupante, au au truc qu'on lime là, à la lime à, à métal <rire> ça a été très dur de, de venir casser ces trucs là et c'est vrai que souvent il faut faire assez attention quand je le remets parce que, euh, on ne peut pas le remettre dans n'importe quel sens sinon ça ne, ça ne ferme plus voilà là, là, je... il voilà, faut, bien, faut bien le remettre comme il faut sinon voilà donc chercher un petit peu plus grand euh, je ne sais pas encore si ce sera déménagé dans cette boîte il cette boîte faut aussi la ranger mine de rien, donc bon, à voir Et euh, chose que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'était ces cagettes, alors ce qui est très bien avec les cagettes, moi il y a plein de trucs que j'adore, comme je vous ai montré j'en avais une à côté de, euh, sous, euh, sous le, le sur mon écran. Euh, j'ai une cagette comme ça, alors c'est pas la même marque et la taille normalement est un peu plus petite. Et justement, je voulais celle-là qui, qui devrait être un peu plus large. J'espère. Parce que j'ai regardé, hein, bien sûr, les dimensions. Mais le problème, c'est que des fois, on a les dimensions... Euh, a priori, ce sont les dimensions extérieures. Et on ne sait pas de combien sont les bords. Donc, en fait, on n'a pas les, les dimensions réelles de l'objet. Hop Donc, voilà celle que j'avais trouvée euh, sur Orange Tout, qui est très bien. Euh, qui continue à me servir. J'ai des grands modèles également. Euh, pareil, ils nous servent. On en a dans le frigo aussi. Euh, on en avait dans la lingerie, on en a sur le bureau, on en a. C'est extrêmement pratique ces petites cagettes, ça ne coûte rien. Et euh, un autre gros avantage, c'est par rapport à la circulation de l'air et euh, l'humidité. C'est-à-dire que dans des pièces, on doit faire attention euh, soit à l'hygiène, comme par exemple dans la cuisine, dans le frigo, soit où c'est exposé à pas mal d'humidité, euh, comme une cave un, ou une lingerie. Euh, c'est quand même mieux d'avoir des choses qui supportent l'humidité et qui laissent euh, l'air passer pour éviter l'accumulation de dents. Voilà, Hop. Et donc si j'attendais ça avec une méga, méga impatience, c'est parce que je suis en train de ranger mes tampons et mes dice, comme je vous disais au début. L'idée c'était de venir les mettre comme ça, <rire> mes mais, mais droits. Alors... On va voir des petites choses euh, je n'avais pas coupé parce que j'attendais de recevoir les, les boîtes je n'avais pas coupé les, les bords ici des pochettes hein, parce que je voulais euh, je voulais être sûr que les boîtes convenaient euh, convenait avant de, de faire ça et effectivement euh, je, je vais couper c'est cette partie là parce que c'est je l'avais mis en fait dans un classeur avant et le classeur est très très très lourd à porter, c'est euh, c'est pas possible. À, à chaque fois, je me latais l'épaule euh, en le faisant. Là, je vois que ça, ça circule bien, ça va bien bouger. Il faut juste que je coupe euh, cette partie-là. Alors, Quand vous coupez les pochettes comme ça, faites attention à ne pas couper cette partie qu'on voit ici avec les pointillés, parce que sinon, c'est ouvert. De toute si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Et dans ce cas-là, euh, ce qui est intéressant, c'est que souvent, si on veut ouvrir le côté, on va penser à le faire là. Alors qu'en fait, Ici, on a peu de perte de place. Euh, on est euh, collé le papier il peut se coller très facilement. Alors que de ce côté-là on a, on a ça et puis ça c'est moins solide. Puisque là c'est d'une pièce en fait. C'est une pièce pliée. Là, c'est une pièce, c'est deux pièces soudées. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux couper ici. Et une fois que c'est coupé, il n'y a plus de, de sens en fait. Euh, recto verso par exemple, il n'y a, a plus. Enfin... Hop il y a le haut et le bas qui va l'indiquer, mais il n'est plus forcément dans, le, dans un sens qui ne nous, qui nous convient pas. Donc, je vais mettre ça là et je vais faire exactement pareil pour mes tampons. Euh, De secondes, c'est un peu lourd. Alors, ils sont actuellement comme ceci. Je vous montre rapidement le rangement parce que euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a très très bien convenu. Euh, qui me convient toujours très très bien, il y a juste euh, le fait que, attention, quand on utilise des boîtes en carton, comme ce sont des choses qui se remplissent vite et, et qui sont très lourdes, les boîtes en carton, elles peuvent péter. Euh, ça m'est arrivé avec la précédente, ça s'est fendu ici, ça s'est déchiré, parce que euh, tout ce qui va être papier, euh, on n'y pense pas forcément, mais c'est extrêmement lourd. Euh... <rire> je, je lis énormément, je suis une fan de, de lecture de livres. Et, euh, et c'est toujours un peu l'inquiétude quand on a des énormes bibliothèques blindées de bouquins euh, et qu'on vit dans l'ancien. Est-ce que le sol va tenir <rire> Est-ce que le sol va supporter l'étagère Et on a déjà vu des, des sols dans l'ancien qui ont commencé à s'affaisser sous des bibliothèques. Et euh, c'est vrai qu'on pense à la feuille de papier, c'est très léger. Oui, sauf que 100, 200, 300 feuilles de papier, c'est super, super, méga lourd euh, et bien entendu, euh, pour les dyes, on est sur des feuilles aimantées et du métal. Bah, c'est lourd aussi, le métal, hein, mais ça, ça surprend pas les gens. ici s'y attendent. Voilà, alors, ce que j'ai fait, c'est euh, ce système-là. Bon, J'ai 2 trois bricoles à l'avant, mon nettoyeur de tampons, mon encre préférée et euh, des plaques acryliques. Alors, celle-là, je l'ai coupée en deux euh, récemment, parce que j'en ai une qui était euh, à peu près de la même taille. Je, je dois faire 2 trois arrangements dessus encore. Euh, j'ai des onglets. Alors, euh, j'ai utilisé des feuilles cartonnées que j'avais eues euh, pas cher chez, euh... vous savez ces petits magasins type Réjean, c'était chez Réjean, et en fait, euh, de l'autre côté, c'est un carton qui n'est pas très très joli, et euh, une fois que j'avais fini mon projet où je voulais utiliser des couleurs fluo, ben ouais, je me suis retrouvée avec des couleurs fluo alors que je n'utilise jamais des couleurs fluo, euh, parce que le paquet était trop euh, trop grand. Et du coup je me suis dit, mais en fait c'est génial pour des onglets. On voit tout de suite, euh, très rapidement, un coup d'étiqueteuse. Euh, plastifieuse. Alors là pour le coup la plastifieuse, vraiment bien. Parce que ces onglets là, je les utilise depuis... Oh purée, peut-être au moins 6 ans. Ils sont en parfait état. Ils sont nickel. C'est impeccable. Euh, dedans j'utilise le système l'ancien système de rangement de fleurs d'esprit. Euh, avec des pochettes constituées à partir de pochettes euh, euh, pareilles à Hop, des pochettes un peu comme ça mais en format A4 cette fois et non pas A5 et puis on vient découper et euh, avoir un découper en, avec une, deux, deux tailles différentes Hop. découper deux tailles différentes en fonction oh, je vais y de taille différente euh, en fonction de la feuille avant et de la feuille arrière, puis euh, un billet. J'essaierai de penser à vous mettre le lien de sa vidéo qui explique comment faire ça. Euh, c'est un très bon système, euh, simplement il commence à être un petit peu compliqué et tout, et euh, c'est vrai que là je suis partie euh, sur quelque chose de plus simple, c'est-à-dire que je, je reprends la même idée. Hein. Je reprends la même idée, mais j'avais des pochettes qui étaient très abîmées parce que... Euh, le plastique, euh, l'acrylique, et notamment certains types, certaines marques, le font beaucoup plus que d'autres, vont suinter une espèce de liquide un peu huileux dégueu, euh, et certaines marques euh, de plastique vont venir ronger, déformer, tordre et coller euh, à la pochette en plastique. Euh, du coup j'avais des pochettes qui ne fonctionnaient plus du tout, euh, et ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai tout simplement pris des pochettes qui traînaient, etc., euh, sans, euh, pour mettre dans des classeurs sans choses comme ça et euh, les morceaux qui restent je les ai récupérés parce qu'elles passent en, ça passe en plastifieuse non, normalement, il faudrait que je reteste mais normalement elle passe en, en plastifieuse. donc c'était du A4 et j'ai redécoupé re un petit peu pour euh, arriver à un format A5 euh, sachant que du coup on ne peut pas faire deux A5 dans le A4 dans ce système là euh, mais il reste une, il reste une partie quoi et en fait, ça donne tout simplement ça, on ouvre, on a toujours la petite fiche tamponnée, ah bah tiens, justement, voilà un autre exemple de masque, Hop. voilà, voilà, donc des fois ça raccroche le, le plastique, on prend un petit peu de temps, et puis c'est bon. Alors, ce que je fais, c'est que je mets en position, là c'est un petit peu particulier parce que j'ai deux masques, alors que la plupart du temps, j'en ai pas pour les, les, les tampons, mais mon but c'est d'en avoir à destination. Je, je positionne tous mes tampons, je mets mon encre noire, euh, je le fais dans l'autre sens, hein. je tamponne, je mets mon encre noire, je viens poser mon papier, hop, chlouk, chlouk, chlouk, Hop. on tamponne, ensuite mon papier, Bon, je laisse sécher un tout petit peu, et en fait j'ai ma planche représentée là. On voit beaucoup mieux hein, comme ça. Je range la planche dans la pochette, hop, avec sa copine et comme ça euh, alors là c'est des, des visuels assez grands et qu'on voit relativement bien euh, mais si je veux dire par exemple je celui là et eh ben du coup j'ai plus qu'à essayer de connecter mes deux doigts pour retrouver le bon tampon euh, ça peut paraître con mais pour les personnes euh, qui ont des difficultés à faire la différence entre les formes ou à des petits détails euh, ça aide vachement celui là pareil c'est un masque euh, je l'ai fait dans un papier plus fin. Euh, et euh, j'ai utilisé pareil une colle, euh, une colle euh, qui, qui, fait, euh, qui fait ça. Euh, qui fait euh, reposi repositionnable. Euh, je voulais également vous montrer une version où on a des dyes. Un instant. <coughs> Tiens, par exemple, celle-là. Euh... Tiens, Ouf, voilà. Alors, ici, ces deux planches, je n'ai pas euh, réimprimé puisque j'avais conservé les... les feuilles en plastique de départ. Donc ça m'a simplifié la tâche, et pas réimprimé, euh, ré... retamponné sur du papier blanc. J'ai gardé le, le modèle de départ, puisqu'on était sur du A6. Voilà, c'était beaucoup plus simple pour moi, et ça fait une tâche en moins, quoi. Et en fait... Euh, ceux là ils sont euh, prévus avec des dies alors c'était dans des pochettes c'était tout mélangé euh, et euh, comme je vous disais pour moi les, les, les formes et la 3D c'est parfois un, un petit peu compliqué et là c'est que la 2D mais c'est compliqué quand même euh, ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai mis euh, j'ai juste collé une feuille d'imprimante au dos pour que ce soit un blanc blanc j'ai marqué dans un coin euh, attention il y a des dies et de l'autre côté en fait c'est une feuille aimantée c'est une feuille aimantée, sur la feuille aimantée, euh, j'ai mis les dies et j'ai essayé de les remettre dans la position correspondant au motif. Par exemple, si ici si, j'ai mon renard, je sais que c'est lapin-renard, une petite fleur qui se mal par là, on est à peu près de ce côté-là, on devrait se retrouver par là. Lapin-renard, la petite fleur. Donc ça, c'est vraiment pratique euh, pour moi, parce qu'à chaque fois, il fallait retourner tout le sachet et, et jouer à c'est qu'ils vont dive euh, Chose dont j'étais pas fan du tout, euh, mais par contre, ça a tendance à bouger. Euh, et puis, il bah, faut juste faire attention quand on manipule euh, dans le coin, euh, qu'il n'y ait pas des dives trop sur le bord, que euh, ça ne risque pas de, de trop tomber dans la boîte. Parce que les feuilles aimantées en fait en fonction de la marque elles n'ont pas forcément la même qualité euh, moi elles sont pas très puissantes mais elles sont pas catastrophiques non plus à la place des feuilles aimantées vous pouvez utiliser euh, <coughs> du ruban notamment de chez Action mais moi je, je l'ai fait pendant un temps euh, sur d'autres euh, des restes de carton que j'avais trouvé chez où et le problème c'est que ça marchait pas bien quoi euh, ça marchait pas bien. Ça marchait sur les gros dies, mais pas sur les, les petits. avaient tendance à, à bouger et, et à tomber. Quoi. Euh, voilà. Donc par exemple, ça c'est la planche euh, insecte. J'ai pas remarqué. Je l'ai, je l'ai refaite celle-là parce que j'ai retrié. Euh, parce que les papillons, en fait, c'est euh, même si ça n'a rien à voir dans une planche vous trouverez sûrement un papillon donc en fait au final on se retrouve avec euh, rapidement euh, 10 20 30 papillons euh, c'est pareil des fleurs on trouve toujours une petite fleur dans un coin dans, sur les 7 là par exemple j'avais distingué à une époque <coughs> les différentes euh, catégories de mammifères j'avais essayé de coller un peu euh, et euh, là c'était la planche mammifère 4 mais en fait euh, finalement ces titres de planches ils sont pas utiles euh, on s'en fout <rire> et puis euh, ouais j'aime bien les paresseux vraiment <rire> là par exemple ben voilà, finalement c'est les animaux marins comme j'en ai enlevé beaucoup euh, j'en avais eu pas mal parce que euh, je ne sais plus en quelle année mais euh, début des années 2010, on va dire, euh, on a été à l'Océanopolis, euh, c'était génial. Et du coup, j'avais fait tout un album de scrap autour de, de l'Océanopolis, des animaux marins, etc. Donc je m'en étais beaucoup servi. Et puis, euh, j'avais euh, eu pas mal de tampons à ce moment-là. Mais voilà, si on, on part plus en vacances à cause de ma santé et de mon handicap... Euh, quand je parle de trucs marins, euh, non, je ne parle pas de trucs marins, je parle plutôt d'aquariophilie et c'est de l'eau douce. Bon, voilà, il y a un petit poisson euh, comme un poisson dans l'eau, il euh, n'y a même pas d'escargots. Enfin, nous on a des escargots, on a des poissons rouges, mais ça ne va pas plus loin. Quoi. Donc on a très peu euh, euh, l'occasion d'utiliser ça, ça peut beaucoup changer, notamment avec l'âge, si vous voyez, j'ai beaucoup. Euh, les tampons, tous ce qui est associé au voyage, vous allez beaucoup les utiliser avec la voiture, le train, l'avion, etc. Et puis, bah, si vous mettez à plus voyager du tout, euh, vous allez vous retrouver avec plein de trucs qui deviennent inutiles. Et c'est là que c'est aussi intéressant, soit de revendre, soit de, de faire des échanges avec les personnes qui peuvent être euh, autour de vous, dans votre région, et tout ça. Donc voilà, ça c'était d'autres animaux où finalement j'ai pu distinguer les mammifères, des, des trucs, parce que euh, des animaux marins, j'en avais plus une planche complète. J'ai un, un tiers de planche, quoi. Mais avant, j'avais euh, une planche complète d'animaux marins. <rire> euh... Hop, j'ai oublié de ranger mes fameux euh, ma, ma planche insecte, euh, que j'utilise quand même beaucoup, parce que dessus on a les, les papillons. Oui, ce, ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que là, c'est quasiment que des acryliques, mais euh, j'ai euh, un clink ici, un tampon caoutchouc, donc c'est plus épais, ça gêne pas, mais euh, si euh, vous êtes vraiment limité en place, ça peut être intéressant de mettre les clings euh, que à un endroit. Parce que chaque fois qu'il va y en avoir un, ça va tout décaler au niveau, euh, au niveau place. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose intéressant là-dedans Non. Bon. J'ai fait un onglet réserve. C'est-à-dire que euh, je vais avoir... Euh, alors là, en fait, on s'est planté sur le grammage du papier. Euh, je suis désolée, je viens de voir un truc, je me dis, mais c'est pas vrai. Voilà. Je me retourne le temps de faire le, le unboxing, le temps d'ouvrir mon paquet, je, je me retourne, il y a deux chats dans le carton. Deux. Enfin, un, deux. Voilà, puis se, se met dessus. C'est magique, c'est magique les chats. Voilà. C'est... Je les adore. <rire> faire des trucs avec les chats, c'est toujours... Euh... C'est toujours une, une occasion de je sais pas quoi. De s'émerveiller de leur capacité à foutre le bordel, à aller où il faut pas et tout. Et, euh, et toujours. Oh mon dieu, un carton neuf installons-nous dedans. Je ne sais pas pourquoi. Donc les réserves, l'idée c'est. Euh, là par exemple, il me restait une feuille à, Puisque c'est des feuilles A4, je les coupe en deux pour avoir deux A5. Et du coup il m'a resté un nombre impair, euh, une feuille à 5, euh, là on s'était trompé sur le grammage de papier, je ne le trouve pas assez épais, donc j'ai quelques feuilles euh, trop fines mais je m'en servirai pour d'autres créas ou des trucs comme ça. Et puis euh, j'ai découpé plusieurs pochettes d'avance euh, puisque je voulais revoir un petit peu euh, mon système, je l'ai revu déjà pour toutes les planches euh, récentes. Donc là, pareil, c'est planche, deux planches euh, qui vont, euh, avec lesquelles il y a des dice. Euh, pas forcément sur tous les, les, les modèles, mais sur une, euh, sur une partie. Hop. Et euh, j'ai enlevé celle qui était vraiment trop abîmée. Euh, et puis, j'ai renouvelé aussi, euh, parce que j'avais déjà des réserves. Donc là, par exemple, il y a bien le, le, le rabat. que Je ne vais pas fermer. Il y a bien le rabat ici. Ça peut être intéressant d'avoir les deux systèmes, celui qui est le plus simple à concevoir, euh, qui prend beaucoup moins de temps, par exemple pour les planches de tampons euh, qui ne contiennent que des tampons, et puis euh, ceux avec le rabat pour ceux qui ont des tampons plus des dies. Euh, pour moi c'était assez important de garder les dies avec les tampons qui allaient avec, donc en fait j'avais mes tampons, mes tampons dies et mes dies, et ça me paraissait pas très logique, pas pratique, du coup je voulais les réintégrer, mais... Comment on fait tenir le Dice euh, <rire> Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est réglé et ça va bien fonctionner. Je vous remonte juste un petit peu sur celui-là. Euh, comment j'avais... Je me suis euh, organisée pour ces planches. Ça, c'est une, euh, une feuille de réserve, pareil. Elle est prête à être utilisée parce que j'avais une demi... Euh... Euh... Je ne sais même plus à quoi servir. L'autre moitié, elle a servi encore à un autre projet. Euh, je ne que euh, d'un seul côté, mais ce n'est pas obligatoire. Et euh, de l'autre côté, il y a euh, un, une chute de papier très épais, euh, un peu carton. Euh, des trucs que je n'utilisais pas. Voilà. Ou qui étaient abîmés, ou que j'utilise pas, parce que métallisé des flux ou ce genre de choses. Euh, je vais accélérer un petit peu ça. Ah, <rire> planche-feuille qui va recevoir des, des dies euh, qui sont arrivés. Alors ça, j'en ai pris qu'une, parce que c'est quand même long à faire et à passer. Euh, c'est intéressant d'en avoir un modèle, mais euh, j'irai pas faire la collection, c'était chez Action. Tout ça, ça appartient à un seul truc, J'ai pas séparé les animaux des plants et les plantes, parce que je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose d'assez assorti. Et en fait, euh, ici, j'ai découpé dans le carton le modèle qu'on peut faire avec. Voilà. Donc en fait l'idée c'est euh, on fait la planche du fond euh, en vert foncé, en vert moyen, en vert clair, euh, ou en blanc si on veut faire dans la neige par exemple, mais c'est un petit peu plus compliqué euh, pour euh, le reste. Et puis on peut intégrer les petits animaux un petit peu comme on veut. J'ai gardé ça comme rappel pour me, pour me souvenir euh, vraiment du montage, parce que c'est souvent euh, assez labile chez moi, c'est des trucs qui ne tiennent pas forcément bien dans ma tête. Euh, J'ai des idées. Plein. Et je les oublie. Et puis des fois, je retrouve des traces d'idées. Alors, c'est plus souvent des, des mots que j'ai écrits dans un coin ou, euh, euh, ou juste un petit bidule euh, que j'ai mis avec un autre et rangé dans une boîte. Et je retrouve la boîte des mois plus tard et je suis putain, je voulais faire un truc avec, mais quoi <rire> J'ai retrouvé des trucs. Euh, par exemple, un truc tout, tout bête. Euh, le... J'ai retrouvé des joints. <rire> pourquoi j'avais pris ça euh, J'ai retrouvé finalement, c'était pour euh, un système de rangement et faire un antidérapant à certains endroits. Euh, et je m'en sers euh, tout plein, tout plein, tout plein. Euh, par exemple, il euh, y en a là. Ouais. Alors là, ce sais pas l'endroit le, le plus utile de la terre. Mais en fait, ça, c'est des joints euh, anti-bruit de porte. Et euh, j'ai bloqué plein de trucs comme ça pour éviter qu'ils roulent et retrouver mes affaires euh, beaucoup plus facilement. Euh, c'est vraiment des petits trucs, mais quand on retrouve les joints en se disant, mais merde, je voulais faire quoi avec ça Dans le matériel créa en plus, euh, pareil, j'ai du, du, du scotch de plomberie, et en fait c'est pour faire de l'embossage. Mais des fois, il faut un petit moment pour reconnecter si on ne l'a pas rangé au bon endroit. Et en fait, le scotch de plomberie, c'est ça, c'est euh, du scotch métallique, en fait. Euh, et quand on vient le coller sur un, sur un papier, euh, vous voyez que si je fais ça avec mon doigt, ça a marqué. Là, j'ai fait le, le trait ici. Je vous en refais un autre, ça a marqué. Ça marque très facilement le scotch de plomberie. Et ce qu'on peut venir faire, c'est venir euh, faire donc soit des, des petites découpes euh, qui vont avoir ce, cet aspect métallisé, euh, soit recouvrir une partie de feuille ou une feuille, et ensuite le passer en embossage. Et euh, les résultats sont époustouflants. C'est vraiment très très beau. Mais voilà, des fois c'est un petit peu le cirque dans ma tête parce que ça fourmille d'idées dans tous les sens et puis des fois je retrouve les trucs, je ne sais plus à quoi ils servent. Euh, donc sauf euh, quand en fait, quand on a des petits objets comme ça, voilà, quand, ça, quand on plie le, le papier, ça va se décoller. C'est un peu l'ennemi du système. Et puis euh, les tout, plus les objets sont petits, moins ils ont de surface de contact, plus ils ont tendance à se péter un petit peu la figure. Alors que cela, je peux... Euh, bon, je peux faire ça, il ne se passera pas ça. Bon, d'accord, si, il s'est passé ça. Mais sinon, ceux-là, c'est des très grands eyes euh, pour faire des fonds. Et ils tiennent, ils tiennent très bien, ils ne vont pas se barrer comme ça. Enfin, bon, d'accord, là, si, mais j'ai vraiment exagéré. Voilà. Euh, si je tords un peu le papier, celui-là, il va un peu se décoller, mais il ne va pas partir au fond de la pochette, pas pratique, comme euh, une petite fleur de cette taille-là. Donc. Euh, sur ces grands dies comme ça, euh, j'en ai mis des deux côtés et puis euh, ce côté là c'est celui qui va le moins bien tenir puisqu'il y a euh, la face cartonnée qui se, euh, qui se met à l'arrière. Mais grosso modo voilà c'est bon, ça tient bien quoi. Et ça par contre c'est extrêmement lourd, euh, du coup je ne voulais pas le remettre dans une boîte, euh, dans... c'est pour ça que je l'ai sorti d'un classeur Ce qu'on dirait pas c'est plutôt petit mais c'est très lourd, C'est surtout du métal. Euh, du métal et des plaques aimantées, on est sur des objets euh, très très très lourds, très denses voilà euh, et puis je voulais éviter le carton parce que encore une fois, dès qu'on manipule euh, c'est des choses qui vont euh, facilement craquer mais, on va me dire, bah oui mais c'est pour travailler un carton à la place d'un classeur, c'est pas mieux oui mais l'idée c'est qu'en fait je les sortirai pas alors je suis partie ici alors je vais peut-être vous retourner l'image non, je vais faire rapide et puis c'est tout. Bon, j'ai un chariot là, voilà. j'ai un chariot et je vais mettre une cagette ici, une cagette là. Et j'essaierai aussi de vous mettre une photo après euh, pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi je vais fouiller comme ça, sans soulever le, le bac. Le bac que j'ai mis là pour mon bureau, sur mon bureau pour vous le filmer, euh, moi habituellement je ne le sors jamais. C'est-à-dire que j'arrive... Et je regarde au-dessus de mon chariot et je fais tac, tac, tac. Je fais, ah bah tiens, j'aimerais bien une plante, euh, pas des fleurs, mais des branchages, un truc assez sympa euh, et tout, qu'est-ce que j'ai Donc là, je vois que, euh, voilà, j'ai des fleurs, non, c'est pas ça que je veux. Oui, j'ai toujours mon lys, je l'aime bien, j'ai des arbres, du paysage, etc. Et je vais venir faire comme ça, en fait. Bon, bah du coup, si je veux ça, on va encore repartir sur mon énorme de euh, mon énorme tampon euh, lisse avec euh, d'ice derrière et comme là par exemple euh, la planche euh, était très euh, très grande elle était un peu plus que du A6 j'ai mis que celui-là dedans et là c'est pas une impression c'est le plastique euh, par défaut et j'ai mis les deux à l'arrière j'ai mis une bande de c'est ça que j'ai dû faire avec mon reste de A5 <rire> Euh, et puis le tampon à côté C'est la seule où euh, il n'est pas mis comme sur l'image Parce que je pense pas de me tromper, il y en a un Normalement on ne confond pas quand il y en a un <rire> Voilà Donc ce haul avec un petit point euh, Rangement euh, Tampon d'Aise, j'espère que ça vous a plu Je vous souhaite des bons moments créatifs Et puis euh, Si vous rangez, bah, de vous amuser Autant que moi à ranger Parce que j'adore ça Bye bye et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, liker, partager, faire tout ça, et puis me faire vos retours aussi. Ça fait toujours plaisir de vous lire ou de voir vos photos. Salut